Allez, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce Scroll Painting. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de m'accompagner dans la peinture du noble lord, ou lord noble, comme vous voulez, de Conquest, The Last Argument of King. Donc Conquest, c'est un jeu que j'ai déjà unboxé, hein, que je suis beaucoup. D'ailleurs, je vais bientôt vous proposer euh, tout d'abord une explication des phases de jeu, et puis également, sans aucun doute... Un let's play que je dois programmer avec urial et vous aurez d'ici la fin de la semaine la présentation des dernières sorties chez les Spires, en résonance avec ce que justement urial a présenté avec Lena. donc aujourd'hui ben, je vous propose de m'accompagner dans ce petit passage de peinture je ne parle pas de tuto hein, car j'ai pas cette prétention là je vous rappelle que le scroll painting c'est là pour pour vous montrer qu'avec un niveau de base, on peut obtenir des résultats tout à fait convaincants et que eh bien, la peinture n'est pas un obstacle aussi effrayant que ça. Vous le savez, j'utilise les peintures contrastes parce que j'ai rien à vous vendre, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de convaincant et qui produit vraiment les meilleurs résultats qui soient. Donc on est parti sur la figurine que j'ai un petit peu trop monté à mon goût euh, j'aurais pas dû monter toutes les pièces vous savez que maintenant je le fais de moins en moins et c'est une bonne chose il faut pas monter toutes les pièces avant de les peindre euh, donc là en l'occurrence j'ai séparé le cheval de son cavalier je crois même que le cavalier n'a pas son bouclier de fixer au moment où je fais ce scroll painting euh, c'est une évidence hein. il faut pouvoir atteindre des zones qui sont compliquées à, à choper on va partir tout simplement pour commencer avec l'armure du cheval et qui sera également la couleur de l'armure de son cavalier. Et pour ça, j'utilise donc le Space Wolfus Grey. Je trouve que c'est une couleur qui donne un aspect acier assez convaincant. Alors, j'ai changé ma façon de poser le contraste et j'en suis très heureux également. J'en mets moins J'en mets moins, je l'attire un petit peu plus, ce qui évite les gros paquets, euh, que, les grosses traces de gouttes en fait, de peinture qu'il peut y avoir euh, sur certaines de mes œuvres, et notamment euh, avec Aeronautica Imperialis, où finalement je ne suis pas très content du résultat, mais bon en même temps, ben, Scroll Painting c'est une vidéo qui me permet à moi aussi hein, de progresser et d'apprendre de mes erreurs. Donc voilà, on est parti donc sur, ce, sur cette monture avec pour toutes les parties en armure du Space Wolf euh, Grey que je prends bien soin de tirer pour ne pas avoir d'effet de goutte d'eau. Voilà pour la cape maintenant, euh, bah, noblesse oblige, je hein, euh, j'utilise du pourpre. Euh, au niveau du pourpre, là j'utilise du euh, Flesh euh, Theaer's euh, Red, c'est celui que j'avais utilisé notamment pour faire les gardes impériaux. Euh, donc c'est euh, une couleur qui a fait ses preuves, euh, qui a un très très bon euh, rendu au séchage. Au moment où je la dépose là euh, elle fait vraiment rouge vif euh, rouge sang mais euh, elle devient euh, bordeaux un petit peu foncé euh, au séchage je vous rappelle hein, que euh, les peintures contrastes ont tendance à vivre dans la pigmentation à avoir des réactions en fait euh, en séchant donc euh, n'oubliez pas de faire des tests au préalable sur des socles par exemple que vous allez euh, bomber en blanc et puis, et puis peindre, comme ça vous aurez vraiment le rendu final, car il y a beaucoup hein, de peintures contrastes qui euh, vivent en ces champs et qui euh, révèlent en fait toute leur euh, diversité justement hein, de contrastes et, euh, et de couleurs euh, après euh, s'être un petit peu reposé, donc faites attention et vous allez le voir dans le résultat final, c'est vraiment sympa. Là aussi, je prends vraiment soin de bien tirer la peinture pour ne pas avoir trop de paquets. En tout cas, si je dois avoir des paquets, il faut qu'ils se fassent naturellement dans les plis. et là je vais passer à la partie scellerie euh, euh, donc n'ayant pas monté euh, le cavalier dessus j'ai accès à la selle mais je vais pas euh, non plus euh, me rendre malade au niveau des détails puisque le cavalier sera dessus euh, d'ailleurs vous vous rendez bien compte que le zénithal a été fait à ce moment là donc c'est pour ça que la selle est quasiment noire euh, je vais utiliser euh, du euh, dark euh, flèche ça donne un aspect euh, euh, de, de cuir qui, euh, qui me va bien au niveau euh, de la teinte je vais bien tirer quand même pour avoir un maximum de reflets et puis vous le voyez, bah, la partie haute de la selle bah, je ne vais tout simplement pas la faire parce qu'on bah, ne on la verra pas et que ça sert à rien de se rendre malade pour euh, une section euh, qui, euh, bah, qui sera totalement recouverte par la figurine Alors je sais que quand on est peintre eh ben, on, on peint vraiment tout même si ce qui ne se voit pas, mais là l'objectif c'est de faire du tabletop pour pouvoir vite jouer sa figurine donc je m'attarde pas sur ces parties là Allez, on s'attaque maintenant au canasson alors le canasson euh, je l'ai fait avec euh, de la garrosse d'une c'est un marron euh, assez clair ça va donner à mon cheval un aspect de comtois. Puis comme je suis de Franche-Comté, comté ben, j'aime bien les comtois. Donc forcément, en plus c'est des chevaux de, ben, qui servaient à débarder le, le bois. Qui servent encore d'ailleurs, on s'en sert encore nous, pour débarder le bois dans les forêts. Donc c'est des bonnes bêtes quoi. C'est le genre de bestiaux qui... Qui, qui, qui pèse quand même euh, vraiment quand vous vous retrouvez en face vous vous dites euh, heureusement que ça court pas trop parce que si ça devait me charger ça me ça m'écraserait la gueule et ça écraserait la gueule de la bagnole dans laquelle je suis bref petit clin d'œil à ma région je fais le cheval couleur contois euh, et euh, pour l'instant je m'attarde pas sur euh, en fait euh, les attaches euh, qui sont euh, autour des chevilles et notamment également euh, le mort aura au niveau de sa tête puisque euh, je vais repasser avec une couleur plus foncée par dessus et donc du coup ben euh, j'ai pas besoin de m'inquiéter de ça euh, mettez le plus clair au fond et puis le plus foncé au dessus comme ça ben vous gagnez du temps vous pouvez euh, peindre plus vite et pas obligé de se entre les détails voilà Allez, bien entendu, le mythique Basilica Basilicanum Grey, que j'apprécie tout particulièrement, ceux qui suivent les euh, scroll painting le savent. Bah, tout simplement pour faire euh, bah, le crin hein, euh, du cheval et notamment euh, la queue euh, du cheval. Euh, alors j'ai dit que c'était un comtois, normalement le crin du comtois est blanc <rire> mais bon comme on est dans un truc SF et que je veux quand même un cheval qui court là, je suis parti sur, sur un crin euh, noir euh, la couleur d'origine c'était juste un, un, un, petit, un, un petit clin d'œil. ce que je vais faire euh, également en fait avec ce basilicum c'est euh, le museau hein, euh, du cheval puisque quand vous regardez un peu les, les anatomies, et il faut regarder l'anatomie des animaux le museau des chevaux est soit blanc, soit, soit noir. Et là, en l'occurrence, ben, je, vais, je vais le faire noir parce que je suis déjà sur une couleur. Et donc, pour pouvoir passer par-dessus cette couleur, il va falloir que je puisse utiliser ben, quelque chose de plus foncé. Et puis, ben, bien entendu, on va faire aussi tout ce qui est partie sabot. Allez, pour la partie des attaches, des fixations, notamment le mort, ce qu'il y a autour des chevilles euh, et un petit peu une partie de la sellerie, je vais utiliser le Wildwood parce qu'il a l'avantage d'être extrêmement couvrant, euh, c'est très très très foncé et euh, bah, ça, marche, ça marche bien en fait puisque j'étais parti sur une couleur très claire au niveau du cheval là avec le wild wood je vais pouvoir contraster et je vais pouvoir repasser par dessus en fait le dune que j'ai peint sans que ça se voit donc je vais faire toutes les parties de fixation du mort je vais faire tout ce qui est autour des chevilles et puis je vais faire un petit peu également de parties de céleri avec, avec cette, cette couleur qui vous permet aussi de faire des bois qui sont très très très foncés Bon, avec euh, de la peinture normale, du citadel base, du euh, Lid Belcher, en fait, c'est un acier. Ce que je vais faire, c'est que je vais euh, venir, en fait, faire des éclairages sur mon armure. Donc c'est très simple, quand vous avez posé de la contraste, eh ben, il suffit de suivre ce que la contraste a fait et de venir, en fait, recouvrir les parties les plus claires de votre figurine. Donc là, moi, je me suis juste attaché à la partie des arêtes. L'idée étant de soutenir un petit peu l'armure pour que, en fonction des éclairages, il y ait deux trois reflets dessus. Ça va pas chercher bien loin au niveau des éclairages. Hein. On pourrait largement en faire plein d'autres, mais moi, étant donné que je le rappelle, je veux juste être au niveau débutant et faire des choses très rapides. Je me suis attaché à faire ça. C'est aussi pour vous expliquer que on peut à la fois utiliser contraste, mais continuer à utiliser les autres types de peinture. J'utilise là une base citadelle mais je pourrais tout simplement utiliser du Prince Auguste pour le faire. Allez je passe ensuite euh, donc euh, à mon euh, chevalier et bien entendu je lui fais euh, la cape euh, de la même couleur en fait euh, que euh, celle de son canasson euh, donc euh, je vais euh, je vais donc réutiliser euh, chez contraste hein, euh, le, le flèche euh, que j'apprécie tant et puis euh, dont les effets sont, sont toujours, euh, toujours impeccables. après ben, je passe à l'armure euh, donc euh, l'armure euh, même topo hein, je vais utiliser le, le wolf euh, pour rappeler euh, l'armure euh, du canasson mais vous allez le voir euh, étant donné que on est euh, sur quelque chose d'un petit peu plus euh, samouraï je vais faire un home extrêmement euh, flashy notamment euh, avec du jaune et, et, et du doré mais pour l'armure principale je reprends les mêmes couleurs, exactement la même technique de pose que pour le canasson. Donc ensuite, je vais faire la partie tout ce qui est fourrure. J'ai opté pour une fourrure de casque identique à la fourrure des épaules et je reprends en fait celle que j'ai déjà utilisée sur le cheval, à savoir le Dark Flèche. Donc, pour la partie dorée du casque, si j'ai décidé de le faire comme ça, j'utilise du Yonden Yellow. Euh, L'intérêt, en fait, c'est que ça donne un effet doré qui est plutôt convaincant. Euh, pas trop pétant, même si vous allez voir que je vais le relever euh, un petit peu après euh, avec, euh, avec une base euh, de Gold euh, Balthazar. Balthazar Balthazar, ouais. Ouais, Balthazar. Balthazar, une base de, de chez Citadel également. Euh, J'aurais pu utiliser du vieil or aussi, hein, le vieil or de chez Prince Auguste est plutôt sympa. J'ai fait ça parce que en fait, le casque il a un petit peu des relents euh, orientaux euh, de samouraï. Et j'aime bien ce mélange des ors qu'on nous a proposé euh, dans ce jeu. C'est-à-dire que les gars, ils sont à la fois euh, en armure euh, euh, occidentale et puis il y, y a des petits effets comme ça orientaux qui sont, euh, qui sont vraiment sympas. Ensuite, pour faire un petit peu de différence, un très léger rappel, je vais utiliser du terranou... Terradon turquoise. Euh, pour pas en fait euh, qu'il n'y ait toujours que les mêmes couleurs. Alors, vous allez voir, hein, je vais faire un léger rappel sur le cheval de cette couleur-là. Euh, pour être euh, sur euh, trois couleurs en plus de l'armure. J'en mets pas trop parce que c'est quand même assez flashy. Mais euh, je trouve que ça, euh, ça, ça, ça donne un bel effet. Voilà, ensuite sur euh, la partie bois euh, de la lance, je réutilise mon wood, euh, donc je vous l'ai dit, hein, le wood il est très très très foncé, mais je trouve que ça c'est un, bon, euh, un bon rendu au final. On a presque fini euh, notre figue, hein, pour le coup. Voilà, on a presque fini la figurine. Je termine en plaçant le bouclier hein, que j'ai euh, peint en blanc. Et puis ensuite, en mettant du euh, Space Wolf dessus. Je m'y prends à deux fois parce que la première, j'ai un résultat qui est un peu clair et qui ne me convainc pas. Et puis ensuite, eh ben, vous voyez, j'ai rajouté en fait, les morts de chaque côté euh, du cheval. Euh, et surtout, euh, les rênes qui vous permettent en fait de faire un rappel. Donc, je vais peindre les rênes en rouge et puis euh, sur les petits fanions et eh bien c'est là que je vais faire mon rappel de turquoise euh, ce qui me permet d'avoir comme ça euh, un léger clin d'œil euh, de ce qu'il y a sur le cavalier en même temps euh, on le retrouve euh, on le retrouve sur le canasson même si de toute façon la cape et l'armure euh, faisaient euh, créer l'unicité euh, voilà vous voyez sur le fanion je vais utiliser mon turquoise ça a un, un effet très chevaleresque euh, euh, occidentale hein, euh, ces couleurs là donc euh, voilà c'est très héraldique donc euh, je pense que euh, au niveau des choix on est euh, on est pas mal Voilà, je termine sur un brossage acier, hein, sur le bouclier, pour lui donner un petit peu de relief. Et puis, comme je me rends compte que ça marche plutôt bien, eh ben, je vais également le faire sur l'intégralité de l'armure. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Concrètement, il y a une demi-heure de travail sur cette figurine. Peut-être un petit peu plus, allez, 40 minutes, 40 minutes de travail. Je vous laisse avec une macro, un 360 de la figue. Alors, bien entendu, il reste beaucoup de choses à faire. Il y a pas mal d'éclairages qui peuvent être améliorés. On peut peut-être encore utiliser quelques lavis pour assombrir et, et donner, donner un peu de profondeur à la figurine. Mais je vous le rappelle, l'objectif qui est ici, c'est d'être table top et puis de pouvoir faire une armée assez rapidement. Et Dieu sait en fait que dans Conquest, vous avez du monde à peindre. Donc ne tardez pas trop, puisque c'est quand même du temps que vous passez au détriment de la partie. Même si c'est important de peindre et de bien peindre pour être ben, content de soi. Allez, à très bientôt. Ciao